Salut les troggers, salut les trogueuses, alors là on est sur le troc de Halo Ard, ça se passe sur 360. Exact. Et euh, je suis là avec Camille. Donc euh, tu vas nous parler tout de suite un peu du principe Alors le principe c'est un jeu de stratégie. Euh, dans l'univers euh, voilà, de, de Halo, qui est un FPS à la base. Donc euh, l'histoire, elle, elle se passe à la découverte des Covenants. Donc on se situe avant euh, les épisodes du FPS éponyme. Euh, bah c'est surtout, surtout ça qui est euh, voilà, assez est intéressant, c'est que c'est pas un FPS classique, c'est un RTS. Voilà, c'est un RTS et que ça rajoute... Real-time strategy pour, euh, les Oh oui yeah. Ça rajoute beaucoup, beaucoup de, de, de background, de, beaucoup d'informations par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur la, sur, sur la série. Euh, donc, euh, c'est... Donc, euh, c'est no, novateur. Si on part de ce principe-là avec l'histoire, tout ça, il y, y, y a un réel travail ça, de fond. Là. Le truc, c'est que ça, régulièrement, quand on n'est pas fan de la série qu'on connaît pas trop, on ne rien. Est-ce que c'est le cas euh, C'est pas le cas. C'est-à-dire, bien sûr, si on est fan, euh, on va forcément euh, voir des similitudes, euh, des, des, de trucs, des références et tout. Mais si on n'est pas fan, on peut très bien être pris dans l'histoire, euh, la découverte des covenants la guerre qui démarre... Euh, euh, la précipitation euh, de, des forces armées, euh, tout ça, on peut s'y mettre sans avoir. Euh, donc, euh, au niveau de l'histoire de la campagne, elle est dans une escarmouche, mais donc c'est les Covenants euh, Voilà, euh, les ou... Covenants, c'est une race extraterrestre euh, qui, qui a été découverte par, par, par, par, bah, par l'humanité. Euh, l'humanité voulait, voulait être gentille avec elle, mais en fin de compte, ce, quand quelqu'un n'adhère pas à leur religion, bah, il les tue. C'est simple, efficace, c'est efficace. Et, euh, et donc en l'occurrence il euh, y a une guerre qui démarre et il y a un projet, le, le projet euh, Spartan qui veut créer des super soldats entre guillemets pour les combattre. Donc au niveau du gameplay, la jouabilité tout d'abord Alors ça tire vraiment bien parti de toutes les touches de la manette. En même temps c'est inexclu, donc c'est taillé pour. C'est taillé pour, donc bien sûr, comme vous voyez là, vous avez un réticule, c'est un RTS classique. C'est classique, il n'y a pas un truc qui fait que c'est super original à jouer, c'est comme si je jouais un Oui voilà, c'est efficace, dire on sélectionne une unité, on la déplace, on fait augmenter les ressources, on fait augmenter le niveau technologique. Ah, on des est, améliorations. tu limité au niveau des bâtiments, c'est juste euh, la place. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir avoir des bâtiments, il faut soit capturer des bases adverses, ah, euh, cool. donc par exemple en envoyant un éclaireur, soit euh, en créer une autre, ce qui implique un coût euh, très important. D'accord. Donc tu as la gestion des ressources aussi, tu as l'énergie. Voilà, donc les ressources, euh, ça se récupère soit en trouvant des dépôts de ravitaillement, comme ceux-là, vous approcher un véhicule et il va les récupérer, soit euh, il faut créer des stations de ravitaillement, euh, comme celles qui sont là. Euh, où en fait euh, si les ressources viennent petit à petit avec des transports arrière donc pas de grande originalité voilà, de... non non c'est le seul truc peut être un peu dommage mais au moins ils le font avec efficacité c'est efficace mais euh, le, le, le mot c'est quand même pas un RTS qui fait qui tout euh, oui voilà c'est listé euh, donc au niveau des graphismes c'est aussi joli, c'est amalable euh... euh, oui oui c'est euh, agréable bon les graphismes euh, on peut se zoomer assez ça fait pas mal aux yeux, c'est pas extraordinaire euh, certaines textures sont quand même bof bof, euh, mais bon, ça, ça se regarde, c'est pas mal quoi pour l'époque. Euh, L'encore, enfin, pour... pas trop d'originalité, quand même. Euh, bah, justement, ils ont de l'originalité euh, dans le fait euh, de l'organisation des niveaux, euh, mais au niveau du bas, ils ont, ils ont pas vraiment d'originalité, mais au euh, niveau du. L'environnement, ils innovent pas mal avec beaucoup d'environnement. tu te retrouves dans une Exact. Euh, donc, cette fois-ci, tu as pris euh, les Covenants. Les Covenants, oui, c'est donc la, la race. Donc, tu es euh, contre les gentils américains et les ministés. Oui, on va, dire, on va dire gouvernement uni des Nations Unies. Euh, <rire> gouvernement uni de la Terre, mais c'est vrai qu'on Fédé fédéré par. Fédéré par les États-Unis, bien sûr. <rire> Ok, euh, donc euh, on était en train de parler euh, du, du graphisme qui est assez sympa, mais encore une fois, reste, qui reste classique. Voilà, il y, y a toujours certaines textures qui sont... Euh, Puis, euh, euh, je, je remarque que les, les contraintes les limites d'unité sont pas énormes, là, c'est le droit à 40 là, donc, Voilà, ouais. pour augmenter le, les populations, il faut capturer des bases ou... Euh, ah c'est en les capturant, ouais, tu peux avoir beaucoup, non ouais, ouais, tu peux avoir beaucoup plus, mais il faut capturer. Et les parties peuvent être intéressantes parce que ça peut durer beaucoup plus longtemps. D'accord. Euh, donc, euh, au niveau du online et du multijoueur, ça se passe comment euh, Au niveau du online, donc il euh, y a des. Y a le, en fait, c'est le les, les modes classiques du, du jeu stratégie, donc euh, match à mort en 1 en, en un contre 1, 2 contre 2. Il faut l'abonnement payant, non Oui, voilà, c'est un problème avec la Xbox c'est qu'il faut l'abonnement payant, euh, ce, qui est, ce qui est gênant. Euh, après, euh, après euh, surtout pour les trogans, ouais, en fait. voilà, parce qu'ils on ont censé dépenser que 30, 30 euros, euros par jeu voilà, 30 euros par jeu alors que en l'occurrence c'est plus 60 euros Moi personnellement je ne l'ai pas pris parce que, parce que voilà, mais, mais après ça dépend de chacun mais, euh, Après au niveau du bien sûr des unités, euh, donc chaque unité a ses, ses tirs spéciaux voilà par exemple je vais en lancer les grenades avec Y ou les tirs de base et chaque unité peut être améliorée indépendamment ou... Euh, t'as beaucoup d'unités euh, Oui, t'as beaucoup d'unités différentes, ça qui est intéressant parce qu'on peut vraiment découvrir la, tout, tout, tout le background de la série, tout ce qui compose et, les armées. tu faire évoluer la technologie, non Oui voilà, c'est représenté par les niveaux, les, les petits éclairs que vous voyez en haut à droite euh, du HUD, euh, bah c'est euh, les niveaux technologiques qui permettent de développer de nouvelles unités, de nouveaux bâtiments euh, et de nouvelles capacités. Ok ça marche. Euh, donc euh, ben, on, tu vas peut-être donner ton avis sur la BO euh... Euh, La BO elle est vraiment pas mal. En mode histoire on a de très belles cinématiques euh, qui sont très bien faites. Ouais, Et une, bien. Euh, vraiment on rentre dans le truc, c'est presque certaines fois un film. Les doublages sont bien faits, souvent extraordinaires mais ils sont bien faits. Euh, et, euh, et la BO, elle est, euh, disons, elle est dans les nids de Halo, donc c'est euh, épique, on va dire. voilà. C'est pas, pas au niveau, bien sûr, d'un Skyrim euh, ou du Halo. Euh, euh, voir, vas tu armé, là, tu, sais, tu euh, Oui, je crois que je suis en train de me faire allumer. Euh, voilà, et, et apparemment, bien. tu peux autodétruire euh, pour la fin. Euh, voilà, la donc euh, je vais m'en faire plaisir. Allez. Voyons la base se faire exploser. Bon, oui, peu de choix. <rire> ok, bon, on va se quitter sur ces quelques images. Donc, globalement, c'est un bon jeu. Euh, c'est un bon jeu. C'est classique, qui mais qui un... a quand même une qualité. Euh... C'est classique, mais efficace. Il y a une bonne voilà. qualité de jeu. D'accord. Bon, ben on essaye. Salut.